Alors, M. Marceau, justement, comment se présente cette rentrée 2019-2020 Pleine de nouveautés, d'ailleurs. Alors, pleine de nouveautés, mais aussi euh, pleine de continuité, puisque euh, d'année en année, euh, on supprime des postes, et au mois de janvier, février, mars, et quand on arrive au moment de la rentrée scolaire, on aperçoit que ces postes manquent, et euh, c'est encore une fois ce qui se passe cette année, puisque si on a fait un bilan rapide, euh, sur le premier degré, il manque une trentaine de collègues euh, pour arriver à à satisfaire les besoins réels. Et dans le second degré, c'est beaucoup plus que cela, puisqu'on a 30 collègues encore qui manquent au minimum devant les élèves, mais on a déjà recruté presque 50 à 100 contractuels, donc des précaires qu'on jette devant les élèves sans aucune formation. Et malheureusement, cette situation-là pourrait être évitée et le recteur continue cette, cette, cette politique de, de suppression de postes euh, en dépit de, des chiffres du terrain. Bon, mais la carte scolaire répond à ce que l'académie et ce que le ministère veut. Ce que le ministère veut ou ce que le rectorat négocie, puisque on sait très bien qu'entre le rectorat et le ministère, il y a une phase de négociation. Est-ce qu'il est... y a vraiment des négociations Est-ce que vous pensez vraiment qu'il négocie ou on lui impose bah, le recteur voudrait faire croire qu'on lui impose. Maintenant, quand on a vu il y a trois ans la réalité de ce que le rectorat et donc ce que le recteur envoyait au ministère, forcément, il avait très peu de cartes pour négocier puisque euh, tous les éléments qui pouvaient jouer en faveur de la Guadeloupe, c'est-à-dire les difficultés socio-économiques, le taux de famille monoparentale, etc., n'étaient absolument pas renseignés. Euh, donc quand on ne renseigne pas toutes les difficultés, bah, pour le ministère, effectivement, tout va bien. Euh, de la même manière, si le recteur aujourd'hui a on, sait, on ne sait pas effectivement ce que le recteur renvoie ou ne renvoie pas. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que dans les académies où euh, on manifeste les difficultés, euh, bizarrement, on arrive à limiter les suppressions de postes, voire même à avoir des créations par endroits. Donc euh, je crois qu'il y a un problème de volonté. Euh, de la même manière qu'à Saint-Martin, on s'aperçoit bien que derrière le, le grand discours de façade, il n'y a, a aucune volonté politique. Hein, Aujourd'hui, euh, le recteur euh, explique que la rentrée s'est très bien passée à Saint-Martin. Il s'est euh, déplacé jeudi dernier... Euh, pour faire le bilan. Nous, le retour qu'on a des collègues, c'est qu'effectivement, on a repeint les façades pour faire des photos avec le recteur, mais que les salles de classe prennent l'eau tous les jours, que les préfabriqués qui devaient arriver au collège liga ne sont pas là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a 21 salles pour 26 divisions. Donc, c'est-à-dire qu'à toutes les heures de classe au collège liga il y a 5 divisions, donc 5 classes entières d'élèves qui ne peuvent pas avoir cours. Et donc, on met où ces élèves aujourd'hui C'est ça la problématique de liga Et je ne parle même pas des logements, puisque un enseignant quand il a fini d'enseigner, il faut qu'il aille se loger. On a recruté un certain nombre d'enseignants qui doivent aller dans les écoles ou dans les collèges ou au lycée de Saint-Martin. Et ces gens-là, où va-t-on les loger Puisque le logement n'est pas résorbé. Il y a une énorme problématique du logement. Et donc, on n'a pas de quoi loger ces gens et on leur demande d'enseigner dans des conditions déplorables. On a trois écoles primaires qui, aujourd'hui, ne sont pas en état d'ouvrir parce que les travaux ne sont pas terminés. Ça fait deux ans qu'Irma est passé. Quand est-ce qu'on aura une véritable volonté politique Et pourtant, on a le président de la République qui s'est déplacé par deux fois, le ministre de l'Éducation, etc. Et cette situation-là, c'est tout simplement un problème de volonté. De la même manière, la région Guadeloupe qui explique qu'elle s'occupe de l'avenir des élèves, etc., on est en pleine réforme des lycées, une réforme qui est complexe, qui va demander énormément de travail aux enseignants, et eh bien la région explique qu'elle a oublié de faire les commandes et de budgétiser pour les manuels scolaires ce qui fait que jusqu'au mois de janvier au moins les... les élèves recevront leur manuel scolaire en janvier 2020 peut-être pour l'année scolaire en cours Peut-être, ou en février ou en mars, je ne puisque quand on est dans ce genre d'échéance, on sait qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, quand on nous annonce qu'ils seront peut-être là au mois de janvier, c'est une promesse comme une autre, et on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc là, on a une véritable problématique, donc ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement un travail démesuré pour les enseignants, des conditions moins bonnes de travail pour les élèves, puisque un manuel, il est en couleur, il y a en général des liens avec des sites Internet pour pouvoir compléter le travail, etc. Mais les élèves n'auront rien, n'auront que des photocopies noires et blanc, et puis c'est un gaspillage. Gigantesque d'argent, puisque dans le même temps, les enseignants vont assurer les cours pour les élèves, ce qui est normal. Et il va y avoir des milliers de photocopies de faites qui auraient pu être évitées si on avait budgétisé qu'il fallait des manuels scolaires. Parce que quand il y a une réforme, il y a des nouveaux manuels. Tout le monde le sait, a priori à la région, ils le savent aussi. Ils ont juste oublié de, de faire ce qu'il fallait en temps et en heure. Donc, quand on additionne tout ça, eh bien, on a une rentrée qui est quand même particulièrement difficile. Et puis si on ajoute que la région a décidé de ne pas renouveler une cinquantaine d'agents territoriaux mm -hmm. qui travaillent dans les établissements scolaires, eh bien on a ce matin les, les lycées Bainbridge et Jardin des Sec qui étaient bloqués. Exact. Le mouvement risque de prendre de l'ampleur si la région ne réagit pas, puisque visiblement aujourd'hui, elle a pas entendu visiblement le, le message d'alerte euh, des collègues. Et nous, euh, bien évidemment, à la FSU, on est totalement solidaire euh, de ce mouvement-là, puisque euh, si on n'a pas des agents pour euh, assurer la cantine, pour assurer l'entretien euh, des bâtiments, de l'électricité, etc., eh et bien on ne peut pas enseigner dans les conditions normales et les élèves ne peuvent pas travailler dans les conditions normales. Au niveau de la FSU, comment vous gérez euh, tous ces soucis-là avec ces -là, on essaie d'intervenir à, à différents niveaux. Hein. C'est vrai que, euh, que ce soit avec les collectivités où on essaye euh, le plus possible d'être en interaction et puis avec, avec le rectorat, puisque bon, l'interlocuteur privilégié, c'est quand même euh, le rectorat au départ. Euh, mais c'est vrai que dans une Défin, situation... On n'a pas l'impression, hein, quand on, on, on, on voit là-bas, la presse atterrit département, Bon, c'est la municipalité, et souvent le rectorat est, est, est mis à l'écart. C'est vous qui l'avez en général, mais souvent. Euh... Le, le, le, re, le rectorat a, a sa part à prendre dans, le, dans, dans les discussions et euh, c'est lui quand même qui est en charge de, de l'éducation. Donc à un moment, c'est lui qui doit aussi euh, euh, être capable d'influer auprès des, auprès des politiques quand il s'agit de, de prendre ce type de décision. Euh, nous, on a toujours été euh, assez proches euh, des, des associations de parents d'élèves. Alors sur le cas précis, c'est vrai que c'est les, les camarades du, du premier degré qui ont, qui ont suivi plus, plus précisément le dossier. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué quand il y a... Un, un blocage d'une collectivité de, de, de passer outre, tout simplement. Euh, et, euh, et donc, le, le, la FSU, dans ce cadre-là, essaye de, de faire bouger les choses. Mais c'est de la même manière que les parents d'élèves. Euh, c'est une question de rapport de force, à un moment donné. Et c'est vrai que ce sont plus les parents d'élèves qui ont le... Le, le, le levier que, que les enseignants dans ce type de décision. Nous, on peut apporter une expertise, donner euh, euh, notre opinion sur ce qui nous paraît le mieux euh, pour les enfants, le, le, le, le plus évident. Euh, mais bon, là, c'est une question de bon sens. Quand on voit que les parents doivent gérer trois sites différents, euh, euh, éloigne, fort éloignés, hein, parce que ce serait à 20 mètres, à la limite, on pourrait l'entendre. Ça irait, mais on ne se, pas mais, se pas. mais là, là dans ce cadre-là, ça, ça paraît un petit peu aberrant, le, le, le choix qui a été fait maintenant, c'est... Maintenant que c'est fait, il faut voir avec Be les a Beaucoup d'aberrations au fil des ans. Beaucoup d'aberrations parce qu'il euh, y a une volonté de, de ne pas faire les choses, tout simplement. Euh, ou quand on les fait, de, de ne pas les faire jusqu'au bout. Vous prenez l'exemple de Pointe-à-Pitre. Euh, moi, j'ai l'exemple de Sylviane Telchid à, à Capesterbello qui a ouvert euh, il n'y a pourtant pas très longtemps. Euh, on avait mis en place des ascenseurs pour que les, personnes, les enfants handicapés puissent accéder aux étages. Ce qui paraissait une bonne chose, c'est qu'on n'avait juste pas prévu qu'un ascenseur, il faut l'entretenir tous les ans. Donc, comme on n'entretient pas les ascenseurs, ils ne fonctionnent plus. Donc, on a, le Conseil départemental a fait des travaux, donc à aménager des grandes de passerelle pour remplacer les ascenseurs pour que les enfants puissent monter. Donc au lieu d'avoir un ascenseur qui monte d'un étage qui paraît assez logique euh, euh, aux ok, hein, l'enfant fait en plein soleil 500 mètres et euh, le conseil départemental et le chef d'établissement se vendent que comme ça ils font des économies d'énergie parce que ça coûte moins cher en électricité. Euh, voilà, donc quand on parle d'aberration, là on en a une. Et pourtant la loi sur le handicap de 2005 est euh, en théorie une priorité et, euh, de, euh, de l'académie et du département. Donc vous voyez, quand on est sur ce, ce type de problématique, euh, oui, effectivement, on se pose des questions. Sur les secpa on ferme des SECPA euh, au collège Pita et euh, au collège de, des Roches Gravées de Trois-Rivières, sixième, cinquième, euh, en disant « mais non, on fait de l'inclusion », donc en gros, on jette des élèves qui devraient être en secpa à 16, dans des classes à 25, sans aucune formation pour les enseignants. Et quand on voit que ça dysfonctionne vraiment, puisque forcément les enseignants sont en difficulté, les élèves sont en difficulté, eh bien on dit « ah ben bah, tiens, on va recréer deux postes spécifiques » Euh, d'enseignants mais non spécialisés euh, un au collège pita et un au collège des roches gravées donc en fait on, on fait du maquillage on fait de la communication mais on ne résout pas le fond du problème euh, et, et là c'est oui ce sont des aberrations et donc ce sont des choses là qui font des épiphénomènes qui font qu'au bout d'un moment ben, les choses finissent par exploser mais le problème c'est quand les choses explosent euh, les victimes restent toujours les mêmes ce sont les enfants hein, à un moment donné ce sont les enfants qui n'ont pas les structures adaptées parce qu'on veut pas financer qui n'ont pas le personnel spécialisé formé euh, et compétent face à eux tous les jours et ce sont eux qui sont les victimes terminales de la situation et quand en fait, ça explose bon euh, on n'a pas le résultat est déjà fait le mal est déjà fait malheureusement de toute façon